Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle traduction du Monster Report de Star Citizen et Squadron 42. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec les IA Combat. Les équipes ont amélioré les déclencheurs d'actions d'esquive qui sont actuellement utilisés durant un combat lorsqu'un joueur tire sur un PNJ. Déclencher une action d'esquive requiert une évaluation précise de nombreuses conditions, telles que l'espace disponible pour jouer l'animation ou le temps nécessaire au joueur pour viser. De plus, les développeurs sont en train d'ajouter une fonctionnalité pour les PNJ afin qu'ils puissent faire le plein de munitions depuis une réserve en cas de nécessité. S'ajoutent à cela des animations spécifiques aux situations d'urgence comme la fouille rapide et les entrées sorties du mode interaction avec l'objet. Ils améliorent également la mécanique de loot pour que les joueurs et les PNJ puissent ramasser des munitions et les stocker dans leur équipement. Côté Squadron 42, des progrès ont été faits concernant les vendules sur leur capacité de viser et de tir, ce qui leur permet désormais de tirer plus précisément, même durant des déplacements. L'équipe des Sceaux fait de nombreuses améliorations au système de requêtes tactiques, incluant des optimisations sur la gestion des requêtes et la structuration des données. Ils ont également changé la façon dont des mots clés sont utilisés. Par exemple, pour des requêtes de sélection de cible, ils ont ajouté un système de hashtag permettant de sélectionner des entités de tag spécifiquement avec un rôle. Enfin, la façon dont l'importance d'une propriété est prise en compte a été étendue. Cela permet à la fois d'avoir l'importance actuelle de la propriété et la valeur qu'elle doit avoir lors du calcul d'importance. Un composant de surveillance des états de vaisseau a été implémenté. Il permet de surveiller et de mettre en cache facilement de multiples états de vaisseau. Cela permet à différents systèmes d'utiliser les données pour gérer les logiques. Cela fait un moment maintenant que nous parlons des barman qui servent de test pour les fonctionnalités qui serviront à l'ensemble des tenanciers du jeu, quelle que soient leurs fonction. Et la première version d'une fonctionnalité connectant tous les bars au service de vente a été implémentée. Cela permettra aux vendeurs d'ajuster le prix d'un objet en fonction de l'argent disponible chez le joueur et de compléter la transaction une fois que le bien a été donné. Des progrès ont été faits sur les fonctionnalités de chemin de patrouille qui permettent un calcul de chemin instantané sur de courtes distances. Cela permet de réduire de manière significative les délais lorsqu'une animation ou une cutscene spécifique sont déclenchées. Concernant Squadron 42, l'équipe a progressé sur trois scénarios clés. L'équipage de pont, de hangar et des vendeurs génériques. Concernant le pont, ils ont complété la première étape de comportement décrit le mois dernier. Ils ont simplifié certaines dépendances entre certains utilisables et les sièges opérateurs et ont permis à certains personnages de remplacer certaines animations. Cela permettra à terme aux personnages d'avoir leur propre version des interactions depuis un siège. Concernant les hangars, les équipes peaufinent les comportements présentés le mois dernier en utilisant une carte créée spécifiquement pour tester les interactions entre les PNJ et l'environnement. L'équipe s'occupant des vendeurs est en train de finir la documentation qui permettra aux gestionnaires de contenu d'utiliser les fonctionnalités génériques du barman à travers tous les magasins et vendeurs de l'univers. Les équipes ont amélioré la fonctionnalité de composants de regard. Premièrement, ils ont converti la file interne de requêtes de regard vers une file plus sophistiquée basée sur des priorités. Chaque requête est désormais associée avec une sémantique spécifique et elle s'empile les unes sur les autres à partir de priorités prédéfinies. L'ordre de priorité est le suivant, de la plus basse à la plus haute. Regarder au loin, découverte d'objets procédurales, requête dirigée par le comportement, vue ciblée et synchronisation. Pour finir, de nombreuses améliorations ont été faites sur subsumption et les évitements de collision. Le code a été ajusté afin de mieux supporter la dernière parallélisation et le serveur machine. Le mois dernier, les équipes ont travaillé sur le retour de force qui concerne la mise à terre et les secousses. Ils ont terminé le travail prévisuel du 0G push-pull et ont poussé le développement du jet d'objets et ont démarré les tests pour les déplacements en très forte gravité. Et le travail sur de nouvelles armes continue. Les barman et leurs clients ont reçu beaucoup d'attention, tout comme les utilisables dans les hangars, les caissons cryogéniques et les stations de travail. Les équipes ont commencé à travailler sur les fonctionnalités de file d'attente qui régulent la mise en file des PNJ pour la nourriture. Pour finir, le travail sur les mock ups restantes continue, ainsi que pour les communications et le pipeline de sélection. Des mesures de sécurité concernant le Covid-19 ont été développées en prévision de la possible reprise des tournages mock-up. Le mois dernier, un pinceau a été ajouté dans l'éditeur de Planète. Un pinceau ou un brush est un mélange d'éléments qui peuvent être peints sur une planète. Par le passé, l'équipe Environnement devait peindre les couleurs, les objets et les textures au sol séparément. Mais avec cette mise à jour, l'équipe peut désormais rassembler tous ces objets et les peindre en même temps sur la surface, tout en gardant la possibilité de faire des changements à tout moment. Les shaders organiques ont également reçu de grandes améliorations en termes d'intégration d'objets de terrain. Désormais, l'équipe peut dire à chaque objet de prendre la couleur du terrain ou du sous-bassement. Cela peut être fait pour l'ensemble de l'objet ou séparément pour chaque type de matériau, le composant. La production de Pyro 3 et Pyro 4 est désormais terminée et la Whitebox pour Pyro 6 continue sa progression. Pyro 5, à contrario, est suspendue pour le moment puisqu'elle dépend de la gas giant tech tout comme Crusader. Et cette technologie est actuellement en recherche et développement. Il en va de même pour la déformation de contact de la végétation. L'équipe vient de passer le Mercury en Final Art, ce qui implique quelques itérations suite à des retours, de l'ajout de textures et des LOD. À côté de cela, la Greybox continue concernant les animations, l'ajout d'interactions, la mise en place des portes internes et externes, et du real-time texte, le texte en temps réel et des com En attendant le Mercury, les tech-artistes ont travaillé sur de nombreux rings Maya pour les pilotes et sièges opérateurs. Cela permet de créer un template utilisé par les joueurs, les IA et les cinématiques. La série 100i est proche de la fin avec le travail sur l'extérieur et les boutons de cockpit holographiques en cours de progression. Le travail continue également sur un vaisseau qui sera bientôt révélé et un autre qui ne sera pas vu avant un moment et qui est actuellement au stade de Craybox. Et une fois de plus, les cheveux ont été au centre de l'attention de l'équipe personnage. Leur plus gros challenge est de réussir à maîtriser les styles les plus extrêmes, par exemple les blonds très clairs et les coupes afro, qui requièrent des technologies légèrement différentes que celles utilisées aujourd'hui. Ce travail est très important étant donné qu'offrir le plus large choix de personnalisation possible est l'un des plus premiers de l'équipe. Pour pouvoir pleinement terminer les cheveux, l'équipe a besoin d'un support de la part de la physique étant donné que la simulation de cheveux comporte des éléments de physique et de tissu qui sont prévus pour être finis plus tard. À côté du travail sur les cheveux, l'équipe continue de développer les vandoules avec l'équipe animation et l'équipe tech, tandis que les caractères artistes sont passés sur les chiennes. Le travail du mois dernier a permis de finir le Bering GP33, qui avait besoin de quelques finitions concernant ses munitions et sa structure. L'équipe artistique a terminé le Bering BR2 et a commencé à esquisser le Jimmy A03. Concernant les armes de vaisseau, le laser Behring S7 est désormais terminé et de nouvelles tourelles ont été débutées. Un dernier passage a été fait sur les torpilles de taille 12 pour inclure une variante détruite. Enfin, les designers graphiques ont finalisé le reticule du sniper Lightning Bolt et terminé le compteur de munitions. Pour Squadron 2 plus particulièrement, l'équipe a continué d'avancer sur la lance Vanduul et aussi peaufiné les rigs et les animations. Le mois dernier, l'équipe s'est concentrée sur des zones, objets et fonctionnalités de la 3.11. Cela inclut les mécaniques de lancer, le lance-grenade GP33 et le Cargo Deck, qui a reçu de nouvelles musiques, des effets et du voilà. Ils ont également commencé à ajouter des musiques dans des zones qui n'en possédaient pas, comme les grottes, et ont terminé la refonte audio du Arctic Light Pistol et du DEMECO. Les équipes ont commencé à explorer de nouvelles méthodes d'ajout de dialogue aux missions, pour ajouter des variations. Je cite nous en sommes au tout début, donc n'espérez pas le voir apparaître prochainement, mais nous avons entendu vos retours et sommes nous-mêmes conscients de la répétitivité. Fin de citation. Pour Squadron qu'on l'équipe audio a composé de nouvelles musiques pour de nombreux chapitres. Ils ont travaillé sur les ambiances de niveau et pris en charge différents objets. Ils ont également travaillé sur les dialogues Doul, ce qui permettra aux designers de choisir la meilleure façon d'éditer et d'implémenter les discours Doul. L'équipe s'est empressée de faire des améliorations sur les technologies existantes, ce qui permettra à la fois d'augmenter le nombre de joueurs par session et d'offrir une meilleure qualité d'expérience en jeu et lors des connexions. Ils ont également terminé une refonte majeure des services variables et du système de mise en cache d'objets, qui offriront les mêmes bénéfices. Ces nouveaux services seront mis en place dans de futures mises à jour. Les développeurs se sont concentrés sur le soutien d'événements et de mises à jour à venir et ont développé plusieurs casques et armures qui seront révélés dans les mois à venir. Le développement des créatures continue mais requiert désormais l'aide d'autres départements, comme l'IA par exemple. L'équipe est donc en train de s'assurer de posséder toute la main d'œuvre nécessaire pour une équipe dédiée aux créatures. Le reste du temps a été passé sur des zones à venir telles que Horizon ou les Decks. En juillet, le prototype des batailles à grande échelle a reçu de l'attention, ce qui a amené à la refonte de tourelles importantes pour le jeu pour s'assurer que l'expérience d'utilisation soit récompensée de manière visuelle et viscérale. L'équipe code ARM a séparé les tourelles contrôlables par le joueur en deux modes de tir différents, ce qui permet aux grandes tourelles SCS de fonctionner en esclave des canons AA contrôlés par le joueur. L'équipe des effets est en train de s'intéresser aux effets d'impact sur les coques, ce qui inclut de la recherche pour avoir des lumières plus importantes et augmenter la taille des projectiles. L'artistique a été récemment terminée pour un combat spatial qui est également composé d'une longue cinématique. Avoir la validation artistique d'une scène peut permettre de débiter l'amélioration d'autres éléments du jeu qui ne peuvent pas forcément être placés avant, comme par exemple la position de la caméra ou la position des vaisseaux par rapport au soleil. En juillet, l'équipe Engineering a été très occupée. Ils ont commencé par mettre à jour les compileurs et programmes de compilation affiliés, tels que le programme Intel SPMD. Cela permettrait d'avoir du code de ciblage agnostique plus optimisé, principalement lors de lourdes utilisations du CPU. Cela permettra d'utiliser tous les CPU à leur pleine capacité, sans pour autant qu'il s'agisse de surcharge. La physique, le moteur 3D et le système de zone utilisent déjà ce nouveau système. Concernant la physique, une optimisation de la mémoire serveur a été faite, qui inclut un suivi de la durée de vie des entités physiques et corrige des problèmes de spawn. Ils ont également déplacé la prise en charge d'identification des entités physiques afin de les ramener à un coût constant, ce qui régule le spawn asynchrone de milliers de brushes. Ils ont également limité le nombre d'entités physiques qui peuvent apparaître sur une frame et ont déplacé les données internes vers une structure d'allocation sur demande. La détection de collision a été améliorée d'environ 5% dans les pires scénarios, par exemple un Carac contre Grimex, et le patch de terrain planétaire a été pivoté pour empêcher la superposition si la jointure est trop loin de l'équateur ou des pôles. De nouveaux marqueurs pour la télémétrie ont été ajoutés pour aider à traquer plus rapidement les problèmes de performance. Du travail a été effectué sur le SDF, pour soutenir l'équipe véhicule et du soutien a été apporté à l'équipe artistique concernant le body dragging, notamment dans les vaisseaux et les escaliers. Des améliorations ont été faites sur le plugin d'édition physique qui supporte désormais les coordonnées à grande échelle. Côté système, les équipes ont proposé de nombreuses améliorations sur les règles de mise à jour de nombreuses entités. Le travail a débuté sur les règles de mise à jour des limites de rendu. Les équipes ont également débuté le remplacement du profiler actuel par un nouveau basé sur IMGUI et ont débuté l'optimisation du code simulé et l'agencement de la mémoire pour les partitions de zone. Évidemment, les progrès continuent sur Gen12, ce qui inclut l'implémentation de ressources GPU en même temps que de l'écriture de code pour éviter la redondance PSO. Ils ont commencé également à supporter du rendu direct pour Gen12 et l'ancien pipeline. Les différentes tâches concernant Gen12 ont été séparées en plusieurs paquets. La suppression de l'état global dans le render continue et les équipes s'attellent à développer de nouvelles configurations de passe d'écran pour éviter de la duplication de code ou un code trop standard. À côté de cela, les shaders D3D peuvent désormais mettre en cache dans le pipeline d'objets. Les idées de matériaux vers objets sont désormais accessibles à un plus haut niveau, ce qui permet un pipeline de précompilation. Et l'accès au gestionnaire de périphériques a été supprimé des anciens périphériques. Les équipes commencent à supporter les matériaux G12 et améliorent le management de la durée de vie de toutes les ressources de rendu et continuent la planification de passe et de lier les ressources pour le graphique de rendu. Concernant les atmosphères de planètes, l'amélioration du remarching continue, tout comme le mois dernier. Le travail sur l'énumération des planètes, appelé PlanED, a été complété, ce qui inclut une refonte du Painter Deluxe. La sérialisation a également été modifiée pour utiliser YASLI plutôt que les datacores. En plus du travail partagé avec le PE, pour Squadron 42, les ingénieurs ont développé l'aspect social. Par exemple pour les fonctionnalités walk and talk, ils ont implémenté une mécanique d'ajustement de vitesse pour que suivre un personnage soit plus simple. Cela inclut une marge qui peut être placée par les designers le long du chemin, pour que lorsqu'un joueur se déplace avec un autre personnage, les deux soient gardés dans cette position relative. Les améliorations concernant les interruptions durant les scènes continuent, avec notamment l'ajout d'un timer, permettant d'ajuster la durée dans laquelle un joueur doit regarder ou non un PNJ pour qu'il ait une réaction. L'acteur team continue avec les retours de force. Désormais, lorsqu'un vaisseau a une impulsion qui lui est appliquée, que ce soit par une explosion externe ou une manœuvre, une force relative est appliquée à toutes les personnes à l'intérieur. Le jeté d'objets continue d'être amélioré. Il prend désormais en compte les propriétés physiques de l'objet et ajuste la vélocité de sortie en conséquence. A cela vient s'ajouter un arc de prédiction de lancer plus précis. Durant le mois de juillet, l'équipe s'est principalement occupée de l'application de trading qui a fait son apparition en 3.10 et a assisté l'équipe d'IA sociale avec les bartenders. Vu que la 3.10 est désormais terminée, le développement de la prochaine mise à jour commence avec notamment la conversion du front-end de Flash au nouveau système de building block. S'accompagne à cela une volonté de complètement redéfinir l'expérience d'entrée en jeu. L'objectif est donc de modifier le front en conséquence et d'améliorer les processus existants. Enfin, des documents de design ont été créés, ainsi que des plans ambitieux pour quelques initiatives à grande échelle très enthousiasmantes et qui devraient arriver sur le pays dans un futur proche et continuer au-delà. Les développeurs ont beaucoup été occupés par la 3.10 et les retours qu'a apporté la nouvelle méthode de ciblage. Un énorme travail est effectué sur les no-fly grâce aux Evocati et au PTU et de nouvelles façons de continuer l'amélioration sont en train d'être évaluées. Le nouveau modèle de vol a été itéré, notamment dans la façon dont le vent interagit avec le système et de nombreuses valeurs ont été modifiées pour rendre le vol plus intuitif. De plus, les forces exercées et les torsions de chaque vaisseau ont été équilibrées pour améliorer la vitesse de roulis et modifier la vitesse de décrochage pour certains vaisseaux en particulier. Les développeurs ont aussi commencé à travailler sur les turbulences, mais ce sera implémenté dans un futur patch. Enfin, concernant l'avenir, une partie de l'équipe a avancé sur le docking, atteignant un point où ils peuvent désormais docker un Merlin à un Constellation. Mais évidemment, de nombreux éléments impactent cette fonctionnalité, tels que des attachements physiques, du multijoueur et toute une interface qui doit aider le joueur lorsqu'il s'amarre. Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'Horizon continue de faire des progrès. De nouvelles zones sont développées et quelques aires de repos ont reçu un nouvel habillage et des plans pour du contenu additionnel qui a été créé en partenariat avec l'équipe Mission. Les améliorations des lumières de leur ville sont désormais terminées et les regards se tournent désormais vers Aria 18 qui va recevoir exactement le même traitement de cycle jour-nuit. L'objectif principal du mois dernier était notamment d'améliorer l'éclairage de tous les bars du jeu et principalement sur les barman Concernant le futur, l'équipe Lumière a débuté la recherche et développement afin d'améliorer le rendu des personnages à l'intérieur d'un cockpit et à travers les appels vidéo. Normalement, les lumières des vaisseaux sont gérées par une autre équipe, ce qui a amené une discontinuité dans le rendu au fur et à mesure que les procédures d'éclairage changeaient. Dans les mois à venir, l'objectif de l'équipe est de rehausser la qualité des lumières de cockpit et d'ajouter de la constance sur le personnage. Il vaut également optimiser de nombreux événements afin de réduire le coût de l'éclairage lorsque plusieurs vaisseaux sont à l'écran en même temps. Durant le mois de juillet, 8 nouvelles scènes ont été implémentées, ce qui en laisse encore une vingtaine à ajouter. Du soutien à l'animation a été fourni pour une section importante du chapitre 4, et qui est composée de 10 scènes où le joueur est guidé à travers l'idris. A côté de cela, l'équipe a travaillé avec le design pour passer de nombreuses scènes de gameplay en greybox complete. Pour la narration, du texte pour de futures missions a été créé, ainsi que du contenu pour de nouveaux vêtements pour le joueur. Du script a également été généré et une session d'enregistrement voice-over à distance a été supervisée. Autrement, l'équipe a travaillé avec l'artistique et le design sur le développement d'Horizon et de Pierrot. Cela passe par des documents décrivant l'ambiance générale, des histoires possibles et du storytelling par l'environnement pour aider à rendre l'expérience souhaitée. Ils ont également commencé à construire une timeline narrative pour le PU où ils pourront référencer des projets d'histoire comprenant la moindre chose de la plus petite échelle à des événements couvrant plusieurs systèmes. Et le Writer's Guide reçoit une mise à jour bien méritée. Pour Squadron 42, l'équipe a collaboré avec le design pour identifier les zones qui avaient besoin d'ajustement. Ce processus s'est répété tout au long du développement du jeu pour s'assurer que rien n'est oublié. L'équipe s'est également réunie avec l'audio et les xénolinguistes pour continuer d'étendre la façon dont les Vandoules communiquent. Cela permet de grandement renforcer l'expérience en combat lorsque vous rencontrez ces féroces guerriers. Le gros du travail concernait les stations cargo qui arrivent prochainement, ce qui inclut les stands, les étagères, les kiosques et les comptoirs. Additionnellement, une refonte du compteur MMHC a été faite pour se conformer aux nouvelles métriques du barman. Le travail sur les simpods de Microtech est désormais terminé, de nouveaux objets pour Grimex sont en cours de création et du support a été apporté au système de déplacement coopératif. Le mois dernier, Turbulent a fourni de nombreux outils qui seront très utiles à l'équipe support joueur et aux maîtres de jeu. Cela comprend la finalisation de la visibilité des organisations dans le centre d'opération X et la refonte du service lobby qui permet une plus grande implémentation de X. CIG Trace, un nouveau logger pour les services d'activité a été ajouté. Cela permet l'intégration du visualiseur CIG Trace, qui est pour l'instant un prototype permettant de voir les déplacements des joueurs comme avec une empreinte thermique résiduelle. De nouveaux outils ont été ajoutés permettant de mieux visualiser et analyser les activités des joueurs durant des événements. Et pour finir, l'équipe Game Service vient d'achever la première étape d'un projet pour un service d'identité plus large. Turbulente a apporté des changements à Spectrum comprenant l'emplacement et l'organisation des paramètres joueurs, ce qui est la première étape permettant de préparer l'interface pour qu'elle puisse incorporer de nouvelles fonctionnalités. Plus tard, les joueurs verront des changements appliqués à la barre de navigation. Du travail en cours permettra éventuellement d'ajouter des sessions multi utilisateurs privés et les messages privés ne seront plus limités à deux personnes. Tout d'abord, de nouvelles polices ont été créées et les existantes ont été mises à jour afin d'unifier les textes. Ensuite, la conversion de l'ancien système vers le building block continue, avec comme objectif ce mois-ci les appels vidéo et les objectifs. L'équipe a également progressé sur les panneaux d'ascenseur, les préparant pour une publication dans un futur proche. Les artistes interface continuent leur travail sur de nombreuses fonctionnalités, incluant le ciblage en 3.10, de nombreuses fonctionnalités pour la 3.11 et au-delà. Concernant Squadron 42, les artistes ont passé du temps sur les premiers sets d'écran pour le vaisseau capital principal. L'équipe technique a travaillé sur un système de couches 3D pour aider à créer des interfaces holographiques dans le futur. Comme pour les autres équipes, ils ont d'abord réagi à la publication de la 3.10 et à ses nouveautés. Ils se sont également penchés sur les temps d'entrée et de sortie des véhicules, cherchant un procédé permettant d'accélérer le processus sans accélérer les animations. Des améliorations ont été faites sur quelques vaisseaux et d'autres sont prévues à l'avenir. Des changements dans la technologie sont prévus pour non seulement accélérer le processus d'entrée-sortie, mais également pour permettre l'ajout de séquences plus complexes et intéressantes. Du temps a été passé sur les connexions de système, comme le bouclier avec les collisions SDF. Cela permet non seulement des améliorations sur les collisions du bouclier, mais permet également au visuel de correspondre au SDF. De plus, l'équipe s'est assurée que les collisions fonctionnent avec les pièces détachées, réparées, et les sous-objets attachés tels que les tourelles. Enfin, l'équipe a collaboré avec l'actor Feature Team sur l'amélioration de l'expérience de radar et de scan, à la fois pour les véhicules et à pied, incluant une expérimentation sur la façon dont un vaisseau capital pourrait interférer avec ou cacher un petit vaisseau. Ils ont également ajouté une méthode qui utilise le SDF pour générer une coupe transversale précise de la surface d'un objet. Cela leur permet de définir comment une signature ambiante d'un objet proche, comme une station ou un astéroïde, peut interférer avec la coupe. En plus de la correction de bugs pour la 3.10, l'équipe a terminé la pré-production de tâches pour la 3.11 et la 3.12, ce qui comprend les modules de raffinerie, possédant de grands conteneurs dans lesquels on verse les métaux fondus, la série 100i et le lance-grenade GP33. Le prototype de feu continue de faire des progrès et le vieux système de particules CPU est en train d'être converti vers le GPU. Ce qui amènera à la fois de meilleurs visuels et de meilleures performances. Toutes les équipes ont contribué à l'avancement du bouclier SDF qui, une fois terminé, s'ajustera à la forme du vaisseau, même avec des parties manquantes. La partie Squadron 42 a continué de progresser sur les nuages de gaz. Ils ont également regardé pour améliorer les effets d'atterrissage et de décollage, particulièrement pour le Gladius, dû à son décollage depuis le hangar de l'Idris. Cela inclut des tests utilisant le Sign Distance Field pour permettre aux particules de venir frapper et glisser sur les écrans anti-feu. En Allemagne, de futures améliorations sont prévues sur l'éclairage des particules, qui s'appliquera également au PU. Le nouveau modèle d'éclairage est basé sur des valeurs du monde réel et prend en compte des choses telles que la diffusion, l'absorption, la dissipation pour arriver à un résultat beaucoup plus équilibré. Et une fois de plus, un monthly report prometteur, même si on voit que le Covid continue d'impacter certaines parties, notamment pour Squadron. Si vous aimez mon travail de traduction et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me soutenir sur Tipeee et surtout pensez à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.